Fournir de l'énergie sans polluer, ou presque, c'est la qualité de l'hydrogène. L'État met sur la table 9 milliards d'euros pour financer les innovations de la filière, avec en ligne de mire la neutralité carbone d'ici 2050. Parmi les projets d'envergure, celui mené par l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. L'université et ses chercheurs travaillent depuis 20 ans sur l'hydrogène. On est sur la maquette en fait, du, projet, euh, du site démonstrateur du Technome, du projet belfort ESTART. L'objectif, c'est à l'échelle d'un quartier, créer la première et la plus grande communauté d'énergie renouvelable dans le secteur tertiaire. L'idée, c'est d'investir 10 millions d'euros dans la rénovation énergétique des bâtiments pour améliorer les performances de ces bâtiments d'un point de vue thermique et d'un point de vue électrique, et en même temps donc, de déployer pour 10 millions d'euros d'actifs de production et de stockage. Ça sera des ombrières sur les parkings et du photovoltaïque en, en toiture. L'idée, c'est de maximiser l'autoconsommation, donc euh, bah, de produire localement l'énergie qu'on va consommer. Le problème, c'est que bah, le soleil, ça produit beaucoup à midi, et ce n'est pas forcément le moment où on consomme. Donc bah, pour faire l'équilibre entre ces deux aspects-là, on aura deux types de stockage du stockage batterie pour l'équilibre à la journée, et puis l'équilibre entre l'été et l'hiver, ça sera plutôt avec de l'hydrogène. Et les choses vont vite. Les premiers projets devraient aboutir d'ici 2030. L'objectif pour beaucoup de, de scientifiques, c'est l'horizon 2050, avec les objectifs de neutralité carbone, etc. Et donc l'hydrogène le, le stationnaire aura sa place dans un écosystème énergétique beaucoup plus diversifié qu'aujourd'hui. Ces écosystèmes énergétiques ne se cantonnent pas aux villes. Bienvenue à Badvel, 800 habitants situé à une vingtaine de kilomètres de Belfort. Depuis quelques mois, le village s'est transformé en laboratoire. On a les différents objets 3D et l'objectif, c'est ensuite de faire euh, ce qu'on appelle le jumeau numérique ou les capteurs qu'on mettra euh, directement sur les équipements énergétiques. Le maire, chercheur et ingénieur à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, veut rendre sa commune autonome en énergie. Le projet ressemble à celui de Belfort mais combine plus de technologies. Solaire, biomasse, récupération de chaleur, le village va même jusqu'à construire un éco-quartier avec des bâtiments à très faible consommation et connectés. Un projet très ambitieux pour cette petite commune. ma foi, si c'est une énergie propre et renouvelable, c'est peut-être intéressant de se diriger là-dessus. C'est certainement un projet magnifique, après. Moi je demande à voir, on se pose des questions Question, sur ce bah, que oui. ça va coûter, sur ce que ça va oui. rapporter après, parce que je pense que ça doit être du long terme, je pense. Les investissements sont d'envergure, entre 5 et 6 millions d'euros au total. Si tout se passe comme prévu, on devrait retomber sur nos pattes au bout de 8 à 10 ans, ce qui est une rentabilité hyper courte. Pourquoi Parce qu'on est le laboratoire, parce qu'on va cibler un taux de subvention assez élevé et on va créer ici des outils. On va créer ici des logiciels qui vont permettre de répliquer toutes les, les expériences que nous allons faire sur d'autres communes et les aider à passer leur câble de transition énergétique. 18 communes partenaires se serviront de ces expériences pour les adapter chez elles. L'hydrogène seul ne fera pas la révolution, mais il est un élément essentiel pour imaginer les transports, les villes et villages de demain, plus sobres en énergie et beaucoup moins polluants. Une belle promesse à tenir.